Je visite le salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles, Batibo. On va parler de cuisson dans votre cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. On va parler de cuisson, de four, de tac, de cuisson et également de four vapeur. Si on en trouve lors de notre visite à Batibo, ça fait partie d'une série et c'est parti. Nous sommes chez Gaggenau pour les nouveautés. Olivier, merci. Alors les nouveautés chez Gaggenau en cuisson, montre-nous. On a des nouveautés en couleur. Oui, en couleur. Ici, alors, on a, on a un beau couvercle en acier brossé. Euh, quand on l'ouvre, on découvre euh, l'œuvre d'art euh, en laiton ici de chez Gaggenau, avec euh, une pièce en fonte facile à, à nettoyer euh, en une pièce. On alors, est, est sur, sur la gamme 200. Ici, attention. Oui, sur la gamme 200. Ah, bon, alors ça, ça a l'air de rien, mais c'est une prouesse technique formidable. On a introduit la précision de l'électrique et de l'induction dans le gaz. Auparavant, chaque utilisateur de gaz avait un bouton qui variait à l'infini, mais on n'avait aucune sécurité, aucune précision quant à la puissance demandée. Ici, tu me le précisais avant quand on préparait la vidéo, si on utilise le gaz ici, on met simplement un petit déflecteur. Hein. Alors. Il est recommandé d'avoir un déflecteur, surtout quand on parle du, euh, du brûleur wok. Si on a euh, des, des brûleurs normaux, cela peut aller. Alors ici, on a euh, la hotte intégrée dans le plan de travail, avec également euh, euh, un, un dessus en feu, Voilà, les filtres, le filtres sont lavarables le lave-vaisselle, il euh, n'y a pas de souci. Ce qui est à noter, ce qui est important, c'est qu'elle euh, peut être mise en recyclage. Et si on la met en recyclage, il faut l'équiper de filtres à charbon actifs. Dans ce cas-ci... Pour avoir plus de 90% d'efficacité en, en, en absorption des odeurs, on a deux filtres qu'on appelle clean air qui sont ici et là. On peut, en dévissant ces trois petits boutons, facilement y accéder. Et pour changer les, les, éventuels, les, les filtres une fois par an, euh, maximum, et sachant qu'ils sont déjà équipés, ce qui est exceptionnel sur le marché. D'une euh, protection anti-fiche, c'est-à-dire que même les charbon, les, même les odeurs de poisson sont éliminées, ce qui n'est pas le cas pour des filtres de charbon actifs d'ancienne génération de, euh, sur le marché. Ici, on a mis un moteur par hotte. Un moteur par hotte pour roue. une série complète, on a le brûleur qu'on va appeler brûleur rock, mais ce n'est pas que wok, hein, mais c'est un gros brûleur. La hotte. 6 kilowatts. 6 kilowatts, kilowatts c'est très important. On a vraiment une flamme et une puissance énorme. La grande taque induction, bouton noir. Évidemment, le moteur est de nouveau ici. Voilà une autre zone induction, donc on peut vraiment avoir une série complète et un système Perfect. Vario immense en fait maintenant dans la nouvelle gamme Black Line de chez Gagano. Également des petits jonctions qu'on peut avoir en inox sont en noir pour les appareils pour faire la jonction entre les deux appareils. Oui, et c'est très, très intéressant pour les personnes qui disent « voilà je veux absolument les, les, les avantages de l'induction, mais j'ai l'une ou l'autre casserole de ma grand-mère ou quoi qui n'ont pas de, de fer dans, de, dans, dans le fond et comme ça, le gaz peut être utilisé pour tout autre récipient qui ne fonctionnerait pas sur l'induction. » Gaggenau, encore une nouveauté. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, mais maintenant, c'est spécifique. Les boutons sur l'avant. Et c'est très pratique. Surtout, quand on n'est pas grand de, de taille comme moi, par exemple, on a une surface de cuisson qui est, qui est Prolongée de pas mal de centimètres quand même, d'une dizaine de centimètres, et on a une accessibilité vraiment hors pair ici pour les boutons qui s'illuminent dès euh, l'utilisation. C'est ce que je trouve vraiment pratique, c'est que quand on est en train de cuisiner, on ne salit pas les boutons, ça ne vient pas éclabousser les boutons. Voilà. À ce moment-là, donc, on, on, on s'est vraiment commandé facilement ces boutons à l'avant et on est dans, dans. On a la garantie que la commande reste propre et accessible. On a déjà installé ça en magasin, ça va le retrouver sur notre cuisine active en magasin, évidemment. Le tiroir ici, ce n'est plus un tiroir, c'est une façade qui est condamnée. Donc je le précise bien, derrière il y a des câbles, donc on ne sait plus utiliser cette façade, ça fait partie d'un look dans la cuisine. Tout à fait, on a les armoires en dessous, et on a les boutons qui sont poussoirs tout à fait avant d'y avant toucher. Donc c'est une sécurité enfant également. Il y a la hotte intégrée dans le plan de travail au milieu, avec la, la, le même type de commande, donc c'est intégré et c'est vraiment beaucoup plus design dans la cuisine. Bora Nouveauté classique 2.0 Allons-y Donc elle remplace la classique traditionnelle Fin d'année, l'année oui. Fin d'année, l'année oui. 2019 Donc on peut, on, peut, on peut avoir les deux en même temps maintenant Ce qu'on a changé C'est très important Ce sont les tactiles de la commande Pour les zones de cuisson Tout se trouve en dessous là-haut, Comme tu vois Quand on commence à cuisiner Voilà 1, 2, 3, 4 4 zones Ici On a beaucoup plus de place pour cuisiner, on peut mettre quatre casseroles de diamètre 24, oui. très important pour nous, bleu pour la hotte. Ok, et pour l'attaque Ah Rouge. Hein. Ok, d'accord, donc là tu sélectionnes l'attaque. Voilà. Ok, super simple. Avec, euh, avec des fonctions, donc on doit plus lire le manuel. Donc par rapport à la Pure ou à la Basic, il faut un plan de travail de... 60 so okay. oui. 70 oui. Okay. 70 Ok, 70cm, 70cm mais on a une surface d'aspiration un peu plus grande. C'est ça en fait la différence avec une pure, avec bah, une basic. Pardon, excuse-moi. Aussi, mais aussi qu'on qu peut changer les tacs de cuisson. C'est oui. le système modulaire On peut mettre modulé. un ici, Exactement. on peut mettre une vitro céramique. Soit une deuxième, une troisième tac, comme vous voulez. On a agrandi le, ici l'espace pour le nettoyage. D'accord, allons-y. Démonstration. La vaisselle Donc ça va au lave-vaisselle. La vaisselle Et les trois pièces. Comme ça, ça ne marche pas. Ok, vois. donc on n'a pas le choix. Ça s'appelle Pokayuki. On ne <rire> peut rien faire. Allez, on ne peut pas se tromper. Toujours Magnifique. Voilà. Ok, classique 2.0, allons voir. C'est une toute petite nouveauté, oui, mais, mais au niveau design, elle est importante. Hein. C'est pour te dire, le noir, c'est le nouveau blanc. Bora, gamme professionnelle. Ok, Donc nous on est en magasin avec la gamme Inox, la nouveauté, c'est pas une nouveauté réellement, hein, c'est une adaptation de design, on va, être, on, va être, on va être clair. Hein. Parce okay. que le marché change aussi, il veut tout en noir, parce que le noir c'est le nouveau blanc, et donc les boutons noirs, les rings, les boutons, tout en noir. Donc ça c'est une question de design. Cool, on oui. répète bien pour les gens qui veulent acquérir ce genre de choses, ici c'est bien condamné derrière. Hein? Exactement, okay, on, a oui. c est, c est on a besoin fixe. de ça. Ceci. Oui. Par contre il y a un tiroir en dessous, oui. nécessité de profondeur d'installation 75-75 cm. Exactement. exactement. Okay. Et donc pour fermer, comme vous voyez, Ok. Avec la gamme professionnelle, on est obligé d'installer les systèmes de tubes au niveau charbon actif. On, a... on peut choisir. On, on peut choisir. Peut choisir. On a le choix. Mais Normalement, c'est les systèmes de tubes, oui. Ok, les ULB3 qu'on peut exactement. passer en magasin. Ok, merci pour... beaucoup. On est avec Samsung et on va voir le fameux four Dual Cook avec Maxime. Ouais. Explique-nous un peu. Dual Cook Flex exactement, alors okay. c'est exclusif à Samsung, c'est une double porte. Donc on va voir une porte de four classique. Ok, avec. Un interstice entre les deux, exactement. Okay. Le but de ce four-ci c'est cuire à deux cuissons différentes, mais avec un petit bouton qu'on va trouver ici dans la poignée, on peut utiliser uniquement la partie du haut. Si juste on fait une pizza, une quiche, une lasagne, ou uniquement la partie du bas, mais alors il faut ouvrir toute la porte. Mais on peut cuire à 80 degrés ici, à 200 degrés ici, non, différence de 80 degrés de température okay. entre les deux zones. L'avantage c'est qu'on peut cuisiner de la pâtisserie en bas. Et euh, sans avoir à ouvrir continuellement la porte et faire une autre préparation juste au-dessus. Ok, donc le Dual Cook existe également dans plusieurs designs. Hein. Oui, plusieurs designs. Là, on a montré juste un design, mais il existe aussi en noir et on a aussi le chef Collection. Donc Dual Cook et également cuisson plus rapide si on a envie de ne pas démarrer tout four juste pour une platine de pommes Exactement. de terre. Exactement, on peut démarrer ça directement. Et économie d'énergie puisqu'on ne chauffe pas toute la cavité de 75 litres, on ne chauffe que la partie supérieure pour cuire une pizza. Nous sommes chez Lacanche avec bien Herman. Bien. Nous sommes nouvellement ambassadeurs Lacanche. Oui. Voilà, tout à donc fait. on peut le Bienvenue. dire, on est, on est transparent, merci beaucoup. On a déjà fait une vidéo Lacanche l'année dernière, donc vous ouais. trouverez ça dans nos, dans nos, dans nos séries. Alors, Lacanche, tu sais nous résumer rapidement, c'est quoi le l'âme de Lacanche L'âme de Lacanche, c'est la cuisson. On fait que des fourneaux, on les fait à la main, en France, sur mesure. Redstock, spécialement conçu pour vous. Alors l'idée de la canche c'est d'avoir évidemment des cuisinières de plusieurs tailles de, de taille standard tout d'abord il faut aussi savoir parce que ouais. la canche ce n'est pas que des fourneaux à prix élevé il faut quand même tout remettre tout dans, dans le bon ordre on a effectivement parce que des fois on résume un peu trop vite voilà, on, tout le monde voit là, la canche d'un mètre cinquante qui coûte 10 000 euros oui mais il n'y a pas que ça il y a non. des fourneaux standards de 70, 70 90 et 1m ok 70 parce qu'on a beaucoup d'amis français qui nous suivent 70 voilà euh, et évidemment on aime bien montrer ce que vous faites de grand, donc, plaque coupe-feu. Tout à fait. La plaque coupe-feu qui est une plaque en euh, fonte émaillée, brûleur 5 kW, c'est une puissance énorme. Okay. Euh, oui, attention, ça peut être chaud. Voilà, euh, ici. Donc là, il y a le brûleur 5 kW qui va chauffer toute la plaque, moins sur les bords, et on peut donc jouer avec les températures. Donc Si je vais le bouger, ben voilà, ça, ça va diminuer. diminuer. Et on peut laisser. Attention que tout est chaud ici, mais c'est plus tout chaud. chaud au centre. C'est plus chaud au centre là où il y a les 5 kilowatts. Ensuite, ah. alors ça je peux quand même dire le petit bébé Derman, parce que ça c'est. Tu es dingue de ça. Hein. Ah je suis dingue de ça. Le tépan, okay. franchement, à la maison c'est tout simple. Je vais cuire quelque chose. Première question. Je veux faire une sauce. Oui ou non Non, je prends le teppan. On le fait directement. On aussi. le fait directement. Donc on peut sans sauter, graisse. on peut cuire du pain, on a fait ça ensemble. ensemble. On peut s'amuser. On a fait ensemble aussi. Voilà, exactement. Euh. On peut faire des œufs. Alors, on aura une vidéo consacrée au nettoyage, okay, du teppan. On ne le dit pas maintenant, ça reste une petite surprise. C'est Herman qui me l'a appris, donc je ne vais pas m'attribuer les lauriers de cela. Et on aura une vidéo qui sera consacrée au nettoyage d'un teppanyaki. Alors, on en parle partout. C'est maintenant la grande tendance, la cuisson basse température. Mais vous, ça fait des années que vous faites ça. Ah c'est oui. pas nouveau. Non, c'est. C'est nouveau fait. chez les autres, mais c'est pas nouveau chez non, toi. Nous, on fait ça depuis euh, des années et des années. Pourquoi un four séparé Tout le monde dit ouais, je peux mettre mon four aussi sur 50 degrés. Ils ne sont pas stables, aucun. Donc, c'est un four normal en fait. C'est un four normal avec une résistance en bas. Donc, on va, mmh. on va jouer sur différents niveaux de 30 à 100 degrés. Et en général, la cuisson basse température se fait entre 60 et 93 degrés. D'accord. OK, entre 60 de... Oui, parce que en dessous de 60 degrés, on peut développer des bactéries tout à fait. et au-delà de cette température-là, on pourrait donc dessécher l'aliment ouais. et ruiner l'idée de la basse température. Voilà. Alors, autre chose importante également, c'est que on a des fois les gens qui disent oui, mais la canche, les fours sont un peu petits. Attention, ils sont étroits mais très profonds ouais. parce que c'est une profondeur qui est d'une profondeur de fourneau professionnel. Oui, tout à fait. Alors Ici tant qu'on y est, car le chef, vous venir monsieur, il n'y a pas de souci, car nous avons le polycuiseur. Oui. Voilà, donc l'idée, c'est important au niveau du bas, parce qu'on ne peut pas avoir de basse température ici. Non, non, pas du tout, parce, parce que, que là c'est une cuve euh, 12 litres qu'on peut utiliser comme euh, steamer, le comme bain comme oui. bain marie et comme aujourd'hui comme cuiseur, par exemple pour les pâtes, mais pour le riz, pour les pommes de terre aussi. Et ben voilà, on a une superficie énorme. Alors, c'est important à signaler parce que beaucoup de gens inquiètent. Alors, dans beaucoup de, de photos, on voit ça sur notre Instagram, etc. Parce qu'on partage quand même beaucoup parce que les fours d'eau sont très beaux et très colorés. Il y a effectivement des fois des robinets qu'on peut mettre au-dessus, qui existent. Mais attention qu'il y a l'arrivée d'eau et l'évacuation qui doivent être prévues. Et alors, je précise parce que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier. L'évacuation doit, doit supporter de l'eau à haute température. Ouais. Ok, oui, à fait. Okay. Ah, ça, ça, ça. Et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier On ne ah peut ouais. pas mettre un simple tuyau d'évacuation Il faut mettre quelque chose qui résiste vraiment à la température Tout à fait. Les fourneaux sous la canche C'est des choses très très belles Donc on peut faire sa couleur soi-même Donc au cas où, passez-nous voir en magasin C'est toujours sympa ouais. de, de suivre ça Trois nouveautés chez Whirlpool Design black Tout oui. d'abord le design noir, explique-nous un petit peu la tendance Alors la tendance aujourd'hui ben, Vous avez euh, une demande Des consommateurs d'avoir des lignes ben, très très minimaliste. Ici, on a choisi le, le noir qui est toujours aujourd'hui euh, fortement demandé. Euh, combiné avec des écrans couleur, euh, poignées fine. Nous avons également d'autres designs, mais ceci est vraiment euh, au niveau finition, au niveau perception, de qualité. C'est très, classe dans, cuisine, très hein. classe dans la cuisine. Ici, vous avez le four, vous avez le four micro-ondes, le four vapeur, euh, et les tiroirs chauffants également dans cette disposition-là. Whirlpool, une nouveauté dans les tacs. De cuisson. Oui, alors nous avons une TAC avec 10 zones. Nous avons déjà présenté la, la même TAC, mais avec 8 zones. Aujourd'hui, vous avez, on a rajouté ici un écran en couleur. On a rajouté 2 zones supplémentaires. Donc 10 zones, c'est le maximum euh, que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Toujours le même principe, flexibilité. Vous voulez une zone, deux zones, quatre zones, six zones à l'arrière. Vu qu'il y en a maintenant 10 au total. Une flexibilité totale. Facile aussi. Avec ça, vous avez un menu, la connectivité. Des recettes préprogrammées, Table euh, induction ceci. Table induction liée éventuellement avec la hotte, ici. Hein, donc, connexion en de la hotte. Connectivité. connectivité. aussi, qui se trouve ici aussi en black, hein, oui. euh, disposé. Tu avais également un four de 60 cm Un four de 60 vapeur. cm cent... vapeur. Oui. Alors ici, euh, nous avons un four vapeur avec un tiroir vapeur. Oui, qu'on remplit, ça. Hein. Qu'on remplit. Plus... Il ne s'enlève pas, lui. On hein. ne s'enlève pas. On le laisse comme ça. On le remplit ici. Euh, Combinaison de vapeur avec les résistances sol, résistance euh, aussi à l'arrière euh, du four. On va combiner l'effet vapeur avec la chaleur. Donc maintenant, on n'est plus obligé d'acheter un petit four pas de 45. On sait tout avoir en un. On sait tout avoir en un. A Attention, il faut savoir qu'on a affaire à un four qui va jusqu'à 75% de vapeur. Ce n'est pas un four 100% comme vous avez un four combi-vapeur en 45 avec un réservoir d'eau. Donc c'est une adjonction de vapeur C'est une adjonction de vapeur. Ok, okay donc ce n'est pas un four vapeur, on ne sait pas cuire une dorade au oui, four Oui, oui, oui, oui, attention. Tout le monde croit qu'il faut avoir du 100% vapeur pour faire une dorade, non. Ici, vous avez d'un côté de la chaleur et vous avez de la vapeur qui est combinée. Vous allez sur le programme vapeur, vous avez la possibilité de choisir entre de la viande, du poisson et du pain. Vous prenez du pain par exemple, il va vous donner le dosage nécessaire, la bonne quantité de vapeur combinée avec la chaleur. Ce que le boulanger professionnel, le bon boulanger, fait encore aujourd'hui. Avec son four qui est aussi un combi vapeur, vous avez le même produit ici, mais en domestique je dirais, en consommateur. Vous voulez du 100% et pourquoi vous auriez besoin de 100% ben, Très simple, vous ne pouvez vraiment faire que des légumes durs, comme des carottes, autre chose. À ce moment-là, il vous faut une vapeur plus élevée. Mais ceci est largement suffisant pour un usage journalier. Que ce soit dorate, pain, poisson. SMEG sort une nouvelle cuisinière, toute nouvelle. Tout nouveau modèle. Donc deux fours, 90 cm, en noir, avec un four multifonction de 60 cm, nettoyage par pyrolyse. Exactement. Un four complémentaire. Attention, j'attire l'attention, excuse-moi François, trois lèches frites. Bien sûr. C'est énorme. Trois lèches frites. Très bien équipées en accessoires. Une grille pâtissière et une grille ici. Donc très très bien équipées. Avec un four complémentaire, donc convection naturelle. D'une plus, plus petite capacité. Donc, pardon. on est sur un 60 et un 30 cm. Et un hein. 30 cm, exactement. On est sur une cuillère d'un mètre ici. Au niveau de la largeur 90 cm. 90 voilà. cm. Okay. Avec pied réglable en hauteur. Okay, Jusqu'à maximum de on est bien cm C'est un verre noir hein, C'est un verre noir, on voit à travers, hein. voit. travers bien, bien entendu Et le dessus, ça c'est une nouveauté Vous avez une table à induction mais avec une multi-zone Donc qui te permet de travailler en séparé donc ou en zone totale Deux zones ou une grande zone rectangulaire hein. Voilà exactement, donc on se retrouve avec cinq zones Ou quatre zones si on travaille ensemble. Toujours évidemment dans le black design l'idée que le noir revient très fort dans la cuisine Très très fortement, effectivement Merci beaucoup François Atag, nouvelle gamme de fours. Eh oui Thomas, bonjour. dis moi un petit peu bonjour. bonjour. Bienvenue sur Nordstan. Merci beaucoup. Alors, tu avais la gamme Alors. Matrix habituelle, celle-là n'a pas changé. Non, non, la gamme Magna qui est notre gamme en Atag. Donc porte en verre avec écran TFT full tactile. Oui, on avait déjà fait l'année dernière une, oui. un petit focus dessus, très belle gamme, hein, très belle gamme. Très très belle gamme, positionnement haut de gamme, positionnement premium. Ok. Fait. Au catalogue de l'année dernière, nous avions également la gamme Matrix, oui. mais qui avait deux coloris le coloris RVS inox classique et graphite noir mat. Oui. Ok. Maintenant, le nouveau coloris, le nouveau coloris, c'est le black steel. Donc là, c'est un acier. un, un C'est acier, un mélange entre l'inox et le noir. Non, okay. non, non, non. C'est un inox de base, un inox 443. Okay. Donc au niveau de la qualité, c'est un inox qui a plus de chrome dans, son, dans sa composition, plus de chrome qu'un RVS de base qui est un 430. D'accord. Le 443, la différence, c'est qu'il est teinté dans la masse et il est brossé. Et est-ce que la gamme est déjà très complète au niveau de cette gamme-là, euh, Black Steel le Black Steel, il y aura une déclinaison dans les fours, dans les hottes et dans les frigos. Ok, dans, voilà. dans les frigos, donc dans les réfrigérateurs américains Pas américain, mais il y a un système que je peux te montrer là-bas avec la cave à vin et le... On va aller voir ça après parce qu'on a une vidéo consacrée au froid, on, on verra ça juste après alors. Un avantage du Black Steel sur les autres coloris, c'est que c'est une couleur qui change avec la luminosité, qu'elle soit naturelle qu'elle soit... Donc euh... qu il est vraiment réactif à ce moment-là. Il est très réactif et on, on avait eu l'échantillon en avant-première, nous, on se demandait ce que ça allait donner un échantillon. Et ça donne assez bien, effectivement. Euh, le, rendu, le rendu est très, très, très correct. Très... Le toucher euh... est très agréable. Le toucher est très agréable. On a un toucher entre l'industriel oui. et, et, et assez doux. Il y a vraiment un... Et traitement pensées. anti tache très important aussi. Oui. Alors, Attaque a toujours été un fabricant de cuisinières. Absolument. Depuis des années, ce sont des cuisinières premium. Mais la nouvelle cuisinière, le principe, c'est qu'on a une tac à induction qui est en positionnement supérieur. Avec le four, huit fonctions en dessous. L'avantage, c'est qu'on a pour la première fois en zone induction sur cuisinière, une zone bridge. Ah, voilà, donc une grande zone rectangulaire. Donc zone. deux casseroles ou une grande casserole Absolument. rectangulaire ici. avec ah, 3, 4, 5. Ouais, ici. Avec très important les bobines qui sont octogonales. Okay. Donc toute la zone donne une puissance de 3700 watts réelle. Ce, ce qui est très beau en plus de cette zone induction, c'est d'avoir en fait ça, ce tour-là. Oui qui vient vraiment refermer Absolument. complètement le plan de travail et donner un look industriel et puis les boutons un peu à l'américaine. Euh, hein, ça... Les boutons à l'américaine et une finition exceptionnelle. Hein. On sent vraiment qu'on a quelque chose en main. Ouais, tout à fait. Alors ici, la deux grand, grosses la, nouveautés. La la là on est, ah ouais. on est sur le cœur parce que là on a parlé des petites améliorations. Oui. Là, on a... hot intégré oui. dans la taque de cuisson, très design, bien. entre nous c'est très très beau. Très design et très discret. Oui. Donc, on, de prime abord, quand on voit l'appareil, on se dit qu'est-ce que c'est, et on ne sait pas vraiment que c'est une note intégrée dans une taque à douche. Euh, évacuation recyclage, j'en hein, ai deux. Ici. Les deux, absolument. Okay, les deux, oui. Alors, mat, brillant. Donc, absolument. on va dire traditionnel au niveau de la oui. finition, oui. et la mat. Le, euh, fameux, au... le fameux noir mat de chez Atag, hein, qui est connu, qui, qui... reconnu et. Euh, au niveau des griffes, ici, ouais, on a moins de... En fait, on voit moins ouais. les griffes. Absolument, les voilà. griffes se voient moins. Oui. C'est un très très beau matériau. À ce euh, je vois ici qu'on est sur de l'affleurant. Oui, Et Et également ici, du posé, poser de donc deux possibilités, donc absolument. on s'est évacué de deux manières, oui. on sait la poser de deux manières, oui. okay. au niveau du nettoyage des fuites, on s'est levé ceci. Alors ceci s'enlève, ça peut être une zone de stockage, une casserole qui est en attente. c'est bien, c'est pas du plastique, c'est ah bien non, du verre, Non, non, prends en main hein, Thomas, Effectivement, voilà, quoi. on ouais. montre ça. Oui, très très belle qualité. Au niveau du filtre, c'est un filtre qui est à double, fond, double fonction, c'est-à-dire, oui absolument, double filtrage. Donc, c'est un système un peu comme le système de nos hôtes de, de en Evolve, oui. double filtrage. Ce filtre ouais. va au lave-vaisselle, bien entendu. Ouais, c'est euh, son petit kilo et demi. Hein, euh, oui, c'est tout à fait. Tu peux Alors, juste pour montrer à la caméra Absolument. Une chose importante également, il y a une zone de débordement de 800 millilitres oui. pour récolter le liquide s'il y a un débordement en casserole ou quelque chose comme ça. Donc, elle a un nom particulier. Pardon Robin Hood, ça. Hood in rub, Hood. Hood in Hood. Par voilà. contre, autre chose que je signale qui est intéressante, comme tu l'as dit, elle fonctionne sur recyclage ou appel normal. Par contre, au niveau des tiroirs, dans un positionnement en îlot central, on peut avoir les trois tiroirs en, 5, en 49 cm de profondeur. Oui, dans un positionnement, sur un plan travail de 60. Absolument, plan travail de 60. Ça, c'est le positionnement îlot central. Positionnement mural, là, on a les deux premiers tiroirs qui sont à 49 le dernier tiroir est un peu sacrifié à 32 cm, mais ça reste des belles contenances. Et je tout. vois qu'on peut mettre le moteur dans les sols. Ah non, le moteur, en il fait, doit se trouver dans il est, dans le... il est, il dans est au sites. niveau de la plainte. Ça nécessite donc une plainte de 10 cm, mais double filtration. C'est un superbe matériel. Au niveau sonore, au niveau efficacité. On est sur du bon matos. Oui, et des zones bridge, vraies zones bridge à 3700 watts. On est ici chez Pellegrim, Absolument. une de tes trois marques. Oui. Et tu voulais me montrer ceci Absolument, parce que un peu. première chose que je veux rappeler, c'est que Pelgrim est une sœur jumelle d'Atag. Donc c'est une marque qu'on ne peut pas considérer comme premium, mais qui a un positionnement qualité, vraiment très, très rapport qualité-prix très très intéressant. Le produit Oudinoup, je t'ai présenté la tag précédemment, le Oudinoup de chez Pelgrim est différent, mais a un mode de fonctionnement exceptionnel aussi et un positionnement prix plus Vraiment. sympa en fait. bah, plus intéressant on toujours le mettre à fleur aussi absolument à fleur pas, par, par contre pas de possibilité de verre mat uniquement verre brillant oui. à fleurs ou posé donc pilgrim positionnement de prix beaucoup plus sympa oui. au niveau du prix ok c'est un design différent mais oui. le design c'est quelque chose qu'on peut se faire soi-même et que ça, ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est selon les goûts, les, les goûts de, de l'un la, de et l'autre mais effectivement le prix on peut le dire ici prix de vente oui. Conseiller TV a compris, on était sur 2399 euros. Ce qui est un prix pour une technologie comme celle-là vraiment tout à fait acceptable. AEG sort plusieurs tacs, TAC très performantes, il hein, faut le dire. Oui, on parle ici d'une option qui est le Sense Boil. Le Sense Boil, c'est -ce un capteur de vibration qui est à côté de l'adducteur. Oui. Et donc, quand votre eau commence à bouillir, on réduit la puissance de l'adducteur pour éviter les débordements. En fait, ça évite les débordements, tout, simplement. Vrai, tout simplement. Elle le fait automatiquement non, c'est un programme à régler, tu le mets okay. ici, tu le mets sur P, tu mets sur, ta, sur la bonne taque à induction, il va, chauffer, il va chauffer en boost, et alors à partir du moment où ça va vibrer, il va repasser tout de suite à une puissance de 8 pour redescendre, garder l'ébullition, mais que ça ne déborde pas. Alors AEG continue ses options dans l'attaque sense, sense Fry. Ça c'est génial. C'est limite un guide de cuisson. C'est un guide de cuisson. C'est ce qu'on appelle le Sense Cook qui existe déjà dans nos fours oui. où on met le le la sonde où le, le four gère, le gère la cuisson. Seul, voilà. Sur cette taxi, sur cet ensemble aussi, euh, vous, vous définissez en fait ce que vous allez cuire dans l'attaque et l'attaque gère la cuisson. Donc je veux cuire un steak. Oui. Est-ce qu'on met le poids Non. Non, il n'y a pas besoin de mettre le poids. Par contre, il va mettre la température idéale avant de mettre le steak pour qu'il soit bien saisi. Et puis, on va garder la température idéale pour la poids de cuisson que vous voulez. Est-ce qu'il bip quand on a retourné le steak non. Ok, donc c'est vraiment, il détermine Il détermine, tout ça. Ça. par contre, il bip quand la cuisson est terminée. Quand la cuisson est terminée, oui, oui. Pas quand il va... Donc, c'est vraiment un guide d'utilisation à la cuisson. Tout à fait combien... Donc, une seule zone le permet. Une seule zone Et, le et combien de tacs on ce modèle-ci On a une tac pour le moment avec cette ce texture-là. Plutôt premium 1699,99€. prix Prix bien comprise, prix, prix de vente, conseillé. À crise, tout à fait. Alors AEG continue sur la Sense Pro. Alors ça, on ne sait pas trahir un secret que c'est ton, ton, petit, ton petit terrain de jeu ceci. Personnellement, j'adore la cuisson sous vide. Oui. Donc ici, on sait faire de la cuisson sous vide. Oui. En fait, cette le tac de 78 cm avec une zone bridge, donc deux inducteurs de même puissance qui sont tous les deux raccordables à la sonde que vous voyez ici, qui fonctionne sans fil et sans Exactement, fil. Voilà. Et on peut utiliser cette sonde de trois façons différentes. Soit l'utiliser simplement comme thermomètre. Dans... Excuse-moi, tu, mets... tu la mets dans l'aliment. Disons si tu fais une sauce, qu'elle ne peut pas dépasser 80 degrés pour ne pas qu'il y ait une surcuisson. tu mets ta sonde dans ton aliment, tu règles ici fonction table, thermomètre, et tu définis la température à laquelle il ne peut pas dépasser. Tout à fait. OK, donc, donc ça, c'est vraiment un assistant déjà de température. Tout, tout à fait. fait. Soit fois. un assistant de température, soit un assistant de cuisson complet. C'est-à-dire que tu piques ta zone dans ton aliment, que tu mets cuit, tu définis quel aliment c'est et l'attaque va gérer la cuisson. Je veux un rôti, on pique dans tu le rôti. un blanc de poulet. On va ah, prendre oui. un truc oui. qui se cuit à la poêle, par exemple, ou à, ou à la plancha grille. Tu mets ton blanc de poulet, tu dis que tu fais un blanc de poulet, que tu le veux à point et l'attaque va gérer ta cuisson. Okay. Et la troisième option qui nous trouve est la plus originale encore. La troisième option qui est très très chouette aussi, on met la sonde dans une grande casserole qui est livrée avec l'attaque, chose oui. importante à savoir. Et il faut une casserole particulière Non finale. pas non. nécessairement, mais chez AEG on offre une casserole avec parce que c'est de la qualité, c'est du beau. Donc on l'offre avec pour être sûr que les gens l'utilisent. Ça permet des cuissons sous vide, quand on cuit sous vide, vu que l'aliment n'est plus sujet à la pression atmosphérique, on travaille à des températures oui. très basses. Ce qui veut dire que si la température de cuisson est par exemple de 57 degrés, l'eau va être à 57 degrés sur toute la durée de cuisson ou degrés près. Donc effectivement ici, ça remplace un thermoplongeur. Tout à fait. Donc on met l'aliment sous vide plongé dans l'eau, voilà. on met la sonde qui va en fait elle tenir la température, donc c'est un thermomètre. Exactement. Effectivement, et ça va faire office de thermoplongeur. Alors c'est un thermomètre qui va prendre le contrôle de l'attaque pour la régler au degré près au et maintenir le Parce sabotage. que la difficulté dans un thermoplongeur, c'est d'avoir cette stabilité, surtout de l'eau, en fait. Hein. Là, il faut une température stable. La, la grande différence avec le thermoplongeur, c'est que le thermoplongeur, c'est le thermoplongeur qui chauffe l'eau. Oui. Donc il faut une très bonne circulation Attends de l'eau, ce qui est à moitié le cas dans la plupart des thermoplongeurs, certaines fois dans les bons thermoplongeurs. Et ici, vu que la chaleur vient de l'entièreté de l'adducteur, la chaleur vient du de dessous et est contrôlée par la sonde. Est-ce qu'il existe une TAC qui a le Sense Fry, le Sense Boil et le Sense Pro Pas encore. Tu penses que ça viendra un jour Je l'espère. Alors AEG a sorti une Black Line. Pure la, Black La Pro Black Line. Pro Black Line. La Pro Black Line. Donc on a, la gamme est très large. Hein. La gamme est très large, donc en 60. Oui, Ceci c'est un four Steam Pro, oui, donc vois, euh, avec vapeur sous vide aussi. On a une cave à vin, on a une machine à café, on a un Steam Pro en 45 et ce qu'on appelle un Combi Quick en 45. À cela viennent s'ajouter tiroir chauffant et sous-videuse. Donc la pure bague est toujours dans l'idée que les cuisines sont de plus en plus foncées et qu'on ne veut plus avoir ce, ce, ce look inox qui sort. Voilà, le noir est très à la mode et ici, tu vois bien. C'est les... un vert noir ici. C'est ouais. un vert noir. Ce pas de l'acier de linox. La poignée est noire. Le seul truc en inox qu'il y a, c'est le contour du bouton qui est tactile, qui ressort un peu et qui donne un peu de peps quand même au produit. Alors, 1000 dans la gamme M Chef, on avait l'M Touch. Oui. qui est un système de commande. Oui, tout à fait, comme vous voyez ici. Comme est, donc c'est vraiment un iPhone. Oui, hein. oui c'est voilà, un, un, un smartphone. IPhone, un smartphone pardon. Le plus intuitif voilà. que vous pouvez vous imaginer. Par contre, le M-Chef, moi je l'ai déjà vu en Allemagne. Oui. Ça, je, dois dire la, je dois dire la vérité, je l'ai la déjà vu. Par contre, il faudrait expliquer effectivement les spécificités parce que c'est un four très impressionnant. C'est vraiment pratiquement une révolution, je pense. C'est une révolution, c'est une révolution. Exactement. En fait, c'est un four, tout d'abord, qui est un four Quelqu'un qui veut l'utiliser comme four traditionnel classique, il pourra l'utiliser comme four classique. En fait, ce four, il a, en plus de tout cela, il a une façon, le MCF, de dialoguer avec la nourriture. Ça veut dire qu'il va émettre ses kilo -joules, kilo -joules, oui, kilojoules. Oui, ses kilojoules. Fait, joule. Il va émettre ses kilojoules. La nourriture qui se trouve dans le four va absorber les, absorber les kilojoules et selon l'ingrédient va, les si c'est de, si de trop, il va les rendre. Ainsi, l'appareil sait comment, combien de kJ il va continuer à donner à chaque ingrédient. C'est-à-dire que vous pourrez, par exemple, j'en ai un bête exemple, que vous pourrez mettre des pommes de terre, des tomates, des brocolis et un morceau de viande au il même moment. Il va sentir lui-même la différence. Oui. Donc, c'est-à-dire, pour essayer de simplifier, on met un rôti à l'intérieur. Oui. On appuie Start même sans lui dire, il va détecter cela Cet, cet appareil pourra détecter des choses. Tout d'abord, soit vous le faites vous-même. Donc, il y a une fonction manuelle. Il y a une fonction manuelle. Normal. Il y a une fonction M-Chef où il va vous donner de l'aide. Il y a une tonne de programmes automatiques. Vous allez par exemple vers Viande oui. et qu'il va, oui. vous choisissez la viande que vous voulez et lui-même, il va le faire comme il le faut. Oui. On a effectivement, comme tu dis, les fonctions classiques d'un four. Hein. Oui. Voilà. On a oven fungsy qui sont les fonctions du four. Tout à fait. On a les programmes automatiques, on peut le faire en pas. Voilà. Donc on a le tarte, on a simplement au cuir, on ouais. a pour le pain, par exemple. Et vous venez de passer peut... quelque voilà. chose d'important. Retourne... Ouais, voilà. Vous voyez le M-Chef menu Oui. Poussez dessus. Alors voilà. là, vous voyez vraiment des plats total. Alors là, on a brioche, euh, poulet et saumon. Voilà. Donc là, on peut simplement pousser dessus. Il est certainement mis en, en, et, en et démo. Et mettez une start, donc on démarre. On tout démarre tout dire, suite. Ou, plus ou alors, on On peut même programmer. Oui, système, tout à et, fait. et ça démarre tout de suite. Ça donc, démarre même tout pas de suite. à Et là, vous avez parlé de trois ingrédients. Oui. Et il va préparer les trois ingrédients parfaitement. Donc on n'est pas dans. Limite, c'est un four du futur. Je vous explique pourquoi. <rire> Car dans un film Retour vers le futur, il y avait des, des fours qui faisaient tout automatiquement. C'est est, est un, un, un peu dedans. ça. On est là. On, on y est. Hydratation on 4 est. et c'est parti fait. dedans. Alors vous avez en plus de, le système avec les kilojoules va faire en sorte aussi que... Les préparations peuvent se passer beaucoup plus vite que dans un four classique. On n'est pas obligé, on peut travailler classique, mais on peut travailler de cette façon-là, on oui, va oui. plus rapide. Et je vois le gourmet pro et même également le gourmet assistant. Voilà, le gourmet pro c'est, ah, moi je sais programmer tout moi-même. Les pas... ah, oui, le temps, le effectivement. moi je sais tout faire moi-même. Je vois également qu'on a la fonction profi, qui est un système oui. qui absorbe de l'eau et qui est donc à une va... adjonction de vapeur. Voilà, à qui va de vaporiser. Voilà. voilà. On sait que c'est un four premium, on sait qu'on ne sera pas dans un four à 1000 euros, il faut être clair. Hein. Non, il, faut, voilà. être clair, il faut être clair. On est au Avec même... tout ce qu'il voilà. sait faire pour vous, c'est impossible. Voilà. C'est un investissement, il faut savoir que ça existe. Ensuite, chacun se fait son avis, son ressenti. Mais effectivement, c'est un four nouvelle génération qui va rendre la vie, je pense aussi, plus facile Exactement. pour certaines personnes. Très facile. Voilà. Et surtout, je crois, je crois que le résultat qui est spectaculaire, Va quand même étonner pas mal de personnes. Même et les grands chefs euh, présents à des présentations on ont été, été très varus. surpris. Alors le test contrôle. Ah, Explique-moi. Ça, on en a un peu parlé. Oui. Mais il faut que tu m'expliques vraiment. C'est quoi l'argument C'est quoi L'argument, la... c'est que aussi bien homme ou femme, on est toujours occupé avec beaucoup de choses quand on est à la maison. Et en fait, un pain parfait, on le programme et après l'heure, il, il est cuit. On le sort. Pareil pour un rosebuff, Il est 50 degrés à l'intérieur. La sonde arrête le four. C'est bon. C'est bon. Mais je suis juste au téléphone. Ou justement un enfant est tombé, on doit le soigner. Ah ben il n'y a pas de problème. Le four qui a le test contrôle, il aura pas de problème. Le Mais il faut va... l'indiquer avant. Il faut l'indiquer avant. Donc on fait son programme. Oui. On a dicté ce contrôle. Oui. La cuisson se termine. Se termine. La porte va légèrement s'ouvrir. Et par la, une façon ou l'autre, avec le ventilateur, on va faire en sorte qu'en moins que 5 minutes, on est à moins 100 degrés. Donc en fait, c'est pour vraiment interrompre la cuisson. Oui. Le, la viande peut rester chaude, mais elle ne peut pas continuer à cuire. Tout à fait. Le pain, okay. il, est, il est doré, mais il ne doit pas devenir brun. Ok, je comprends. Donc c'est. Oui, effectivement. C'est une interruption de cuisson pour éviter. On garde la chaleur, oui. mais on arrête la cuisson du four. Alors, on est dans la zone stromboscopique de chez Lille pour mettre en avant la nouvelle gamme et le nouveau design. Aussi, fait, il, y a, il y a un nouveau design. Vous avez la okay. VitroLine ici, un vitro -line. vous l'avez en blanc, en noir ou en gris. Un très et beau et gris. Et là, on doit voir trois nouveautés. Oui, il y a, il y a du verre ici à l'intérieur. Ah, voilà. La Motion React, voilà. la sonde sans fil, et également une troisième chose qu'on doit voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le Motion React, j'étais un peu trop près de l'appareil. Il m'a reconnu et la lumière s'est allumée. Ah donc, on a la Motion React, on a vraiment, on passe ouais. devant, ouais. on les effleure et ouais. il s'allume ouais. à l'intérieur. Et je ne, vois pas, je ne sais pas si vous le voyez, mais avant, on avait une petite lumière qu'on dans tous les fours du monde entier. Maintenant, on a vraiment des strips LED. Voilà, on a, on a vraiment... une, une colonne LED sur le côté. Ouais. Quoi. Donc ça, c'est le Motion React, on passe devant. Ensuite, mais tant qu'on y est, on oui. peut expliquer ceci Alors ici, on a la sonde. La sonde sans fil pour la viande. Alors ça, c'est important parce qu'on peut montrer aussi. Ça, c'est la sonde traditionnelle. Ça, c'est la sonde Qui est géniale. Hein Qui est géniale. Ok, parce qu'il ne faut pas non plus dire que... Non. Parce que ça, c'est très bien aussi. C'est hein, très, mais... très bien. La seule, la seule chose, c'est qu'en fait, on pique la sonde dans la viande. Oui. Et souvent, on préchauffe un four. Ça veut dire que le four est déjà chaud. Quand on, on enfourne la viande et qu'il faut encore connecter... C'est pas très agréable. Ah, on peut pas. J'en ai quelques-uns. Regardez. Ils peuvent se brûler. <rire> et donc là, on prépare tout à l'avance. Voilà, vous pouvez préchauffer le four il n'y aura pas de problème. Vous piquez dans la viande et quand le four est à la chaleur que vous souhaitez, vous enfournez le plateau et vous n'aurez jamais de problème. Et après. elle communique via, via son, sonde. sonde radio, à mon avis. Je sonde pense. radio. Et en plus, vous pouvez, elle ne doit jamais être chargée. Vous la rangez bien ici, dans le côté de la porte. Très facile, vous ne devez jamais chercher après. Et en plus, vous pouvez la rince, la, la nettoyer dans le, le lave-vaisselle. Ok, ok, ça c'est très important. D'ailleurs, on va faire après un petit passage dans le lave-vaisselle. Et le troisième point sur ces superbes fours, c'est également le food view. Oui, le food view, le food view. Pour ça évidemment, il faut avoir. Euh, la nourriture dedans euh, il faut avoir la nourriture dedans il faut évidemment que vous avez programmé que la lumière reste allumée c'est pas un mode éco que okay. la lumière reste allumée pendant la cuisson ah, on peut choisir cela et que l'application est sur votre smartphone ou votre tablette. D'accord, ok, donc ah. il y a plusieurs points à respecter. Oui. Et à ce moment-là, la lumière reste à l'intérieur dedans en fait. Oui, oui. Okay. Et alors, euh, à chaque l'appareil, le, le foot view prend à, à différents moments des photos et vous pouvez à tout moment voir où on en L'évolution du plan sur son smartphone. Est-ce que, comme j'ai l'application, le Wi-Fi, comme j'ai la, c'est pas que ça, je peux pas uniquement voir, je peux partager. Si j'ai des invités, si j'ai des invités tantôt. Donc on pourrait imaginer que sur une télévision dans le salon, quand on est en train de prendre l'apéro, on est en train de retransmettre en direct la cuisson oui. du poisson dans si le four. s'il y a un raccordement entre votre tablette et bah, oh, votre téléphone. Et... Ok, alors oui. c'est très important. Si un jour quelqu'un fait ça sur notre chaîne YouTube, partagez-nous. Pour savoir qui fait ça chez soi, je veux rencontrer cette personne personnellement. Parce qu'effectivement, c'est sûrement très sympa, mais je veux savoir qui fait ça pour les gens qui nous suivent en vidéo. Et c'est chouette parce qu'on peut avoir des amis qui sont attendus tantôt. Mais on peut déjà leur envoyer des photos. Du plat. Du plat ou de Donc ce qu'ils peuvent, hyper, peuvent hyper connectivité. Oui. Merci beaucoup en tout, et tout cas. Comme on a l'application Wi-Fi, on peut changer de. Des, des programmes à l'intérieur. On peut arrêter, on peut euh, augmenter la température, on peut faire des choses avec pour encore améliorer le plat. Mille sort la Tac Flex multizo Et temps d'aller jeter contre. Parce que qu'est-ce que j'en ai essayé dans le passé Je dis pas de non, ça n'a pas d'importance. Ça ne sert, sert, sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais j'en ai essayé beaucoup dans ma vie, en tester ci si et ça, a été chez des amis, et j'ai rien fait qu'à râler dessus. D'accord, ok j'ai dit, j'espère que Mille fait ça jamais parce que ça ressemble à rien. C'est irritant et ça ressemble à rien. Maintenant j'ai eu la chance d'aller en Allemagne récemment, j'ai pu travailler avec, parce que si c'est en démo, bon, ça ne vous montre rien. À euh, pouvoir montrer ça, Benoît. Donc, voilà, je euh, vous l'espère parce que moi j'ai micro. Hein. Quel, quelle est la taille de cette taque Ici vous avez une 90 quand même. Hein. D'accord, donc la zone de cuisson, attention, c'est bien la zone qui est en gris. Hein. Oui, en plus elle est ultra lisse, je ne sais pas si vous avez senti. Elle existe dans d'autres... Euh... Co combien de casseroles maximum Je dirais quand même... 4 euh... casseroles, parce qu'il y a une limite de puissance Non, quand mais en même plus que 4. Plus que hein. D'accord, ok. Non, non, non, plus que 4. Mais attention qu'on ne peut pas mettre 6 casseroles au maximum. Hein. Non. Il y aura une limite de puissance de toute façon. Hein. Je pense, hein. Oui, mais il y a une... ouais, bon, quand même, euh, on, sait que, voilà. et on peut mettre des cassons plus grandes que ça. Plus hein. grandes, voilà. On sait quand même s'amuser. Donc là, c'est la flexibilité complète sur la zone oui. de puissance. Oui, oui. On pourrait mettre plus, mais on sait que mettre quatre puissances différentes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est peut-être plus important, que parce que je pourrais, par exemple, mettre ces deux-là. Oui. Ils sont... Ils sont sur ça. Oui, tout à fait. Et là, là. Voilà, et elles se mettent tous les Voilà, de ces des deux-là sont, sont vite mis Donc, ensemble. Effectivement, c'est hyper flex. C'est hyper vraiment hyper flex et il, il, est, il est suffisamment sensible. Il, quand Mais... on a changé une vitesse, il, il suit. Ça, je sais que beaucoup de gens vont nous demander, est-ce qu'on peut déjà, est-ce qu'il y a déjà, on peut déjà donner un prix de vente conseiller public, TVA comprise de ceci De celle-ci, je crois qu'elle c'est de 2800... Quelque chose comme ça en tout cas. De, dans, les dans les 2800. Ça c'est pour la plus belle, la, oui. la, la, la guise. Et après il y, y a le. Et quand vous ouvrez le, le piroir, par ah. exemple, vous en avez une, bon maintenant il y a beaucoup de doigts, mais vous voyez, ici, elle est. Et là je placée. vois prix de vente TVA comprise, prix de vente conseiller public, 2200, ah. euros, 2299 euros, lisse. Oui, non, Ici oui. effectivement le toucher est différent. Ça veut dire que comme c'est une flex, hein, c'est plus facile d une lisse que ça. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Plus d'informations, vous avez les liens dans la description pour notre blog et notre site. Il y a des articles plus ou moins toutes les semaines. Retrouvez-nous en magasin avec nos architectes d'intérieur pour plus d'informations. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao